donc la fonction tangente si vous avez quelques souvenirs sur le cercle trigonométrique la tangente on la trouve ici sur l'axe qui se trouve tout à droite c'est un peu bizarre, on rajoute un axe là un peu n'importe où et puis quand on prend un angle on trouve sa tangente ici cette valeur-là. Ici on a 0. Et ça ça veut dire que quand on va prendre des angles ici de plus en plus grands, il va arriver un moment où en π sur 2, ça ne va pas venir couper l'axe des tangentes. Ici, plus on va prendre des angles grands, plus ça va monter, donc plus ça va donner une, une valeur de tangente qui est grande. En fait, ça va tendre vers l'infini. Ici, en π sur 2, il n'y aura pas de valeur possible, puisque ça ne va jamais couper. Cet axe-là, il est parallèle à celui-ci, donc par définition, deux droites de parallèles ne se coupent jamais. Ce qui a pour effet que en fait, la fonction tangente, elle n'est pas définie en π sur 2. Et même, si on va chercher encore plus loin, elle n'est pas définie pour les angles pi sur 2 plus tous les multiples de pi. Parce que si on prend la même chose ici en bas, moins pi sur 2 ou pi sur 2 plus pi, on va aussi avoir un angle dont on ne peut pas calculer la tangente. Donc le domaine de définition ici de la fonction tangente, c'est R sauf pi sur 2. Une fonction de base, oui. C'est une autre manière de justifier, oui. La tangente, on peut aussi l'écrire comme étant sinus sur cosinus. Et puis donc, le cosinus ici ne peut pas être égal à 0 puisqu'on a une division, c'est le dénominateur. Et donc, Ici, x doit être différent de pi sur 2, plus après tous les multiples de pi. Donc c'est une autre manière de justifier ça. La période c'est pi, ça on peut le voir sur le cercle trigonométrique. Euh, si je prends cet angle-là, et puis si je prends ici le même angle plus pi, ils vont avoir la même tangente. Donc en fait, ça se répète les pour calculer la parité on a besoin d'utiliser cette forme là on connaît la parité de la fonction sinus on connaît la parité de la fonction cosinus sinus moins x cosinus moins x sinus moins x c'est moins sinus x puisque la fonction sinus est impair. Et cosinus moins x est égal à cosinus x puisque la fonction cosinus est paire Et ça, c'est moins tangente x. Donc moins f de x. Et donc la fonction tangente va être impair. Je vous rappelle, je vous avais donné le, les graphes des fonctions. On peut la regarder. La fonction tangentique, elle ressemble à ça. Ici, en π sur 2, une asymptote verticale, en moins π sur 2. Et puis là, on a une fonction qui est symétrique par rapport à l'origine. C'est une conséquence du fait que la fonction soit inférieure. Et donc, on peut étudier la fonction tout simplement quand on a une période de π. Mmh. Et comme la fonction est impaire, il suffit de regarder sur la moitié du domaine de définition. Donc entre 0 mmh. et puis sur 2. Mmh. Toujours gentil, c'est égal à 0 pour les 0, oui Non, on va faire après. Vous mettez-la quelque part. De... Quand vous vous sentez de la faire, vous la faites. Pour autant que vous vous sentez de la faire, parce que sinon c'est embêtant. Mais... Alors, tangente. Vous la faites la tangente c'est sinus sur cosinus, donc en fait la tangente est égale à 0. C'est équivalent à chercher quand est-ce que le sinus est égal à 0. Et ici, donc je vous rappelle qu'on est sur l'intervalle 0, 0 pi sur 2 avec pi sur 2 exclu. Et donc le sinus égale 0 ici en x égale 0. On projette sur l'axe de sinus, on se retrouve bien en 0. Oui Pourquoi est-ce que sinus sur cosinus ne peut pas sinus Ça se montre. Je reviens après. Vous avez vu ça aussi Oui C'est facile. La dérivée, euh, je ne sais plus, 1 plus cosinus carré x. 1 sur tangente de carré x il me semble. J'avoue que je la photo n'est pas partie. Enfin je crois que si parce que je l'ai trouvé mais... Juste hein, 1 sur tangente de carré x. C'est le contraire, c'est 1 plus tangente de carré x et 1 sur cosinus carré x, c'est ça Essayez de ne pas encombrer ma tête avec des choses comme ça. Là, vous avez, vous avez le formulaire étape. C'est inversé. Alors, donc, bah forcément, f' de x, c'est égal à 1 sur cosinus carré x. toujours différent de 0. Parce que 1... On peut le diviser autant de fois qu'on veut, ça ne donnera jamais zéro. Ça donnera des choses de plus en plus petites, mais ça ne donnera jamais zéro. C'est une fraction, c'est ça, on divise 1 par quelque chose. On peut le diviser par n'importe quoi, ça ne peut jamais donner zéro, il n'y a, a pas un seul nombre par lequel on peut diviser 1 qui va le, le faire disparaître. Vous êtes d'accord hum Oui, mais ça c'est pas possible. Et le signe, eh bien, euh, si on prend cette expression-là ou celle-ci, c'est égal, on a un carré au dénominateur. D'accord, donc f' de x est toujours. On peut même préciser ici, strictement supérieur à 0, parce que je viens de dire que ça ne pouvait pas être égal à 0. Donc on a.. Euh, c'est une fonction de base, hein, donc.. Euh, Donc, euh, l'étude est assez rapide. On a 0. Pi sur 2. La dérivée n'est jamais égale à 0. Elle est toujours strictement positive. Et puis, on a vu que la fonction n'était pas définie en pi sur 2. Donc, elle est ici toujours croissante. On a vu que c'était égal à 0 et puis par symétrie on peut dessiner ça comme ça et en fait de manière un petit peu plus correcte on a une fonction qui est toujours croissante qui est égale à 0 ici en 0 pour éviter de scinder en deux c'est pas qu'elle est croissante et puis après elle est croissante elle est croissante sur tout l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2 encore ici la limite quand x tend vers pi sur 2 moins, donc je m'intéresse à ce côté là là. Plus petit pi sur 2 et puis je vais prendre la forme sinus x sur cosinus x alors le sinus 8 vers 1 et le cosinus, lui, il tend vers 0, et positif, donc la limite, c'est plus l'infini. Et puis là, par symétrie, on a moins l'infini.